Votre relation n'est pas un service communautaire. Les problèmes dans votre couple-là. Ah Arrêtez de parler de ça dehors <musique> Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Samidjay et je vais impacter une vie une vidéo à la fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des relations et pourquoi des relations ne fonctionnent pas. Si tu es cabronné, ou bien je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, chaque samedi, il y a au moins un mariage. Chaque jour, il y a des propositions, il y a des demandes en mariage, il y a des événements. Et toi, souvent, tu peux t'asseoir et te demander, mais attends, la relation là, c'est seulement pour les autres. Non, le mariage là, c'est seulement pour les autres. Pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi moi pourquoi est-ce que je n'ai pas ces gars Pourquoi est-ce que ne je sais pas, mes relations ne fonctionnent pas Aujourd'hui, avec les raisons que je pourrais te donner, j'espère que tu vas te voir dans ça. Et tu pourrais revoir ta vie pour te dire que, bon, ce n'est pas toujours beau à l'extérieur. Ce n'est pas juste que les autres sont chanceux et toi, tu as la poisse. Peut-être ce n'est pas ton tour, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on se précipite pour se marier, il ne faut pas qu'on se précipite non plus pour être dans des relations. Chacun a son temps, son heure et quand tout va se passer. Donc on, il ne faut même pas qu'on commence à se mettre trop de pression pour être madame, etc. Mais bon, si tu veux soigner tes relations et tu veux avoir de meilleures communications, de meilleures relations avec les gens, bah continue à regarder cette vidéo. 1. Je pense la raison majoritaire pour laquelle certaines relations ne fonctionnent pas, c'est l'orgueil. Ah! Tu vas te mettre dans une relation, mais dans ta tête c'est, je ne vais pas faire ça tant que la personne n'a pas fait ça. Je ne vais pas m'exprimer tant que la personne ne m'exprime pas. Je ne vais pas dire je t'aime tant que la personne ne m'a pas dit je t'aime. Je ne vais pas offrir des cadeaux tant que la personne ne m'a pas offert des cadeaux. Et je me dis, est-ce que tu aimes la personne en fonction de comment elle t'aime? Est-ce que tu vas t'occuper de la personne et te sentir bien avec la personne en fonction de comment est-ce qu'elle aussi va le faire avec toi. Il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas grandi dans un environnement productif qui les a permis de savoir comment aimer. Donc même quand ils se mettent en relation là, c'est comme ils doivent apprendre certaines choses. Et peut-être toi en offrant, toi en disant, toi en parlant, toi en te mettant en avant, tu vas apprendre cette personne de comment faire. Moi, je me dis toujours, quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. Donc, si moi, je t'aime, je vais te donner. Si moi, je t'aime, je vais faire en sorte que tu sois bien. Si moi, je t'aime, je vais me donner en premier pour que même si ça doit se casser à la fin de la journée, là, j'aurais aucun regret. C'est sûr qu'on ne va pas vous demander de rester dans des relations toxiques et de donner au moins tout parce que, je ne sais pas, même quand tu sais que la personne ne t'apprécie pas, ne te respecte pas, non, on ne parle pas de ça. Mais quand c'est deux personnes qui viennent ouvertement et disent qu'ils veulent être ensemble, alors chacun doit donner de son temps, de son amour, de sa patience, de sa compassion, de son pardon, de tout ça. Donc si tu as de l'orgueil, tu ne sais pas dire... Pardon quand tu, quand tu fais du mal, tu ne sais pas t'excuser quand tu as fait quelque chose de mauvais, tu ne sais pas dire que tu aimes la personne et que, qu'elle te manque, lui faire des cadeaux, lui faire des sorties, etc. Si toi, ça ne compte pas dans une relation, pas. Bah, et Écoute, si demain quelqu'un te laisse parce qu'elle ne ressent aucune, aucune affection, aucun respect, aucun rien, mais bah, ne, ne, ne te dis pas que, bon, non, cette personne ne voulait juste pas être en relation. Tu n'as pas fait ta part des choses. Dans, dans une relation, l'orgueil, c'est zéro. Si vous voulez que vos relations fonctionne, arrêtez cet orgueil-là. Donnez-vous à fond. Et vraiment, laissez cet amour fleurir et être beau comme il faut. Deux, la comparaison. Ah! Souvent, c'est même nous les femmes, en fait, on exagère. On est avec notre gars les est bien, il est posé, il fait ce qu'il peut. Mais dès que notre copine peut-être se met avec quelqu'un de, je ne sais pas, plus riche, même pas plus beau, etc., on commence à dire, « Eh, pourquoi est-ce que mon gars ne peut pas être comme ça? Moi aussi, je veux que mon gars me donne ça, etc. » Et bon, les yeux sont gros comme tout, on veut tout. On se dit toujours que les relations des autres sont meilleures et que pour nous, c'est la poisse, pour nous, c'est méchant, pour nous, c'est mauvais. Pourquoi est-ce qu'on peut aussi s'asseoir et dire que, ah oui, ils ont ça. C'est vrai que, bon, oui, c'est bien quand même, mais je peux améliorer ma relation. Pourquoi est-ce qu'on on on, on ne fait pas d'efforts, on ne, on, ne, on ne travaille pas sur nos relations et sur comment notre couple est, mais on cherche toujours à vouloir ce que les autres ont. Sachez que l'herbe-là n'est jamais plus verte ailleurs. Tu veux que ton herbe soit verte, mouille-la, verse de l'eau dessus. Occupe-toi de ça. Plante des fleurs, etc. Ta relation est en fonction de comment est-ce que tu t'occupes. Donc, demain, même si tu quittes ton gars aujourd'hui parce que tu vois un autre gars qui est plus beau, plus riche, je ne sais pas trop quoi. Demain, tu vas arriver là-bas que peut il est pire que ton gars. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les gens nous montrent, les gens nous montrent seulement ce qu'ils veulent qu'on voit. Donc, il va te montrer que oui, tout est parfait, tout est beau. que tu vas arriver là-bas et tu vas pleurer tes yeux. Donc, les relations là, arrêtez la comparaison, arrêtez le je, je veux tout, d'essayer de... de, de de prendre un peu de partout, votre personne, si c'est vraiment votre personne, c'est votre personne. Vous deux, vous devez travailler ensemble et améliorer votre relation parce que sachez qu'il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de relation sans problème, etc. Mais c'est vraiment à vous de savoir comment vous allez gérer les choses. 3 je pense que un peu en accord avec le fait de comparer. Votre relation n'est pas un service communautaire. Les problèmes dans votre couple là, Arrêtez de parler de ça dehors, parce que quand demain on va manquer de respect à votre gars ou bien à votre go vous allez vous demander, que, vous allez vous poser des questions, que, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais c'est vous, tout ce qui se passe dans votre couple, dans votre couple, vous courez par terre à côté à vos copines ou à vos amis, eux aussi ils vous donnent des conseils en fonction de ce qu'ils connaissent ou bien aussi peut-être parce qu'ils sont jaloux, Non, eux aussi vont commencer à faire des sabotages et à la fin de la journée, vous ramassez toutes ces opinions, là, vous venez instiguer dans votre couple et ça se gâte. Dans un couple, oui, il y a des problèmes, mais la communication, c'est entre vous deux. Les problèmes de couple, c'est entre vous deux. Au pire des cas, même si c'est là que c'est quand ça devient un peu chaud, chaud et, peu, et que vous, vous n'arrivez vraiment pas à gérer ça entre vous deux, vous pouvez prendre quelqu'un de personnel, quelqu'un de vraiment sérieux, de honnête, de conscient pour vous conseiller. Mais ce n'est pas à chaque problèmes à chaque dispute que vous allez courir, raconter à, à vos copines, à vos copains, à vos amis et puis ça devient comme, oh, vous êtes le couple de, du, du, du quartier, tout le monde sait que oui, vous avez des problèmes tout le monde sait que, oh non, ça ne va jamais, ou oh, que l'homme ou oh, la femme ne respecte pas, etc. Non, non, non, non, non, le respect mutuel dans une relation est important votre couple là, c'est vous deux, parce que quand vous avez commencé, on n'était même pas là donc on s'entendait aussi gâter la parole, laissez-nous aussi Pardon, c'est bon. Apprenons juste à vraiment communiquer avec nos, nos, nos partenaires, un à un, et vraiment essayer de régler le problème le mieux qu'on peut. Toujours à deux, à trois, avec Dieu aussi. Parce que bon, tout ça là, on a beau tourner et contenir comme on veut, si c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est pas le... dans le plan de Dieu, ça va pas marcher. Donc, toi et ton mec, et puis prier. Et puis là, ça va. Voilà. <rire> le dernier point que je pense brise beaucoup de relations aussi, c'est le fait qu'on... Recherche une certaine perfection. On a cette idée de, de comment est-ce que l'homme doit être, de comment est-ce que la femme doit être. Que souvent, quand on rencontre des personnes avec leurs défauts, avec leurs erreurs, etc. On se braque immédiatement ou bien on lâche très vite parce qu'on se dit non, c'est pas ça, donc je veux pas. Oui, tu peux avoir des critères, oui, tu peux avoir des, des envies ou bien des, des aspects particuliers que tu veux que ton partenaire ait. Mais qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on a nos défauts, l'important c'est de s'accorder l'un avec l'autre, l'important c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie et de prendre des démarches en fait, pour atteindre ses objectifs. Souvent on cherche des personnes trop parfaites et puis on se rend compte que non la personne n'est pas parfaite, donc ce n'est pas la, pers la personne pour moi, non la perfection n'existe pas. On peut travailler pour atteindre un certain niveau, mais chaque jour, en tant qu'humain, on apprend encore plus et on travaille encore plus. Donc, la perfection, là, dit, descendons un peu. Elle n'existe pas. N'essayons pas de transformer des personnes en des dieux. N'essayons pas de transformer des personnes en des personnes impeccables. Ça ne veut pas non plus dire que ton partenaire ne doit pas apprendre et que vous-même, vous ne devez pas vous construire et devenir meilleur. Non, on doit vraiment, dans une vraie relation là, on évolue chaque fois, on apprend chaque fois et donc c'est vraiment de palier en palier. On, on, on grade, on monte, on avance et on s'améliore. Mais ne pensez pas que votre partenaire est parfait. Parce que si vous le faites dans votre tête là, vous allez avoir beaucoup de peine, vous allez avoir beaucoup de difficultés, vous allez peut-être vous penser que la personne est mauvaise, mais c'est pas ça. On a tous nos défauts, tous nos, euh, nos qualités et quoi d'autre. L'important, c'est d'aimer la personne profondément. Donc, grosso modo, j'espère que ces astuces vous permettent de... Vous regardez et regardez vos relations et vraiment savoir que ah, peut-être celle-ci n'a pas marché parce que j'étais orgueilleuse, j'ai pas su m'exprimer. Elle n'a pas marché parce que je savais pas dire pardon quand il fallait dire. Je, elle n'a pas marché parce que j'ai toujours écouté le conseil des autres, les opinions des autres. C'était plus ma relation, c'était maintenant moi et mes amis et tout ça là. Et il faut aussi qu'on comprenne que oui, il y a des relations toxiques, oui, il y a des relations qui ne sont même pas euh, vouées à, à marcher. Il y a des, des personnes qui vont entrer dans vos vies, peut-être juste pour, pour vous apprendre des leçons. Et les personnes avec qui vous allez être ensemble, juste, je ne sais pas, pour apprendre quelque chose, bien comprendre que dans cette vie-là, on n'est pas seul. C'est une question de oui, tu, Dieu te donne l'opportunité de choisir, mais il faut aussi le consulter pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Donc, quand tu englobes tout ça, dis-toi que tu as ta part des choses à faire. Les relations, ce n'est jamais un. Une, ce, ce n'est jamais une seule personne qui fait le travail c'est deux personnes qui s'asseyent et qui travaillent ensemble pour un but précis concis et ensemble donc c'est toujours vous deux les autres là, laissent de côté ce que les gens disent, ce que la société espère ou dit que les relations doivent être, c'est pas ça c'est toujours toi et ton homme et Dieu, et puis c'est tout j'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un j'espère que cette vidéo a amené un peu plus de punch ou bien, j'espère que j'ai pas blessé quelqu'un parce que de toute façon, je dis juste ce que je pense et je dis ce que j'ai eu à observer dans mes relations aussi bien dans les relations que je vois autour de moi. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Bye! <rire>